Bienvenue au projet Trace et à cette vidéo d'apprentissage sur la création de votre propre boutique en ligne. Dès nos jours, vous pouvez acheter presque tout en ligne. En raison de cette disponibilité en ligne, les boutiques en ligne sont de plus en plus populaires et plus faciles à établir. Il y a encore de nombreux aspects à prendre en compte avant de démarrer votre propre boutique en ligne. Dans cette vidéo, nous explorons à qui vous devez penser lors de la création d'une boutique en ligne et quelles considérations doivent être prises d'un point de vue créatif, technique et financier. Avant de créer une boutique en ligne, quels sont les aspects importants à prendre en compte Quel est votre public et qui sont vos clients En gros, qui achètera votre produit et à qui essayerez-vous de vendre votre produit si vous vendez des jouets pour enfants, votre public cible principal sera les enfants et leurs parents. Si votre produit est axé sur des représentations sur scène, votre public cible pourrait être des personnes qui s'intéressent à la danse, l'art et la culture et des touristes. Que vendez-vous et quel est votre produit Si votre objectif est d'amener les gens à visiter un musée, vous devez comprendre qu'il faut plus de temps pour explorer un musée que de simplement commander d'aliments en ligne. Vous devez tenir compte des ces dont les gens ont besoin lors de leur visite. Ils voudront peut-être en savoir plus sur les contenus de l'exposition, les stationnements, les restaurants de la région, les temps qu'il faut pour effectuer une visite complète, etc. Par conséquent, il est essentiel de réfléchir à quel est votre produit et que doivent savoir les gens pour s'y intéresser et investir du temps et de l'argent dans votre produit. Quel est votre argument de vente unique Qu'est-ce qui rend votre produit spécial par rapport aux autres offres Pourquoi les gens devront-ils visiter votre boutique en ligne et ne pas visiter d'autres boutiques en ligne plus familières Un bon conseil est de faire des recherches sur vos concurrents. Qu'est-ce que les autres ont à offrir Comment font ils la promotion de leurs services Comment pouvez-vous vous différencier d'eux Quelle image souhaitez-vous représenter dans votre boutique en ligne il y a toujours certaines attentes liées aux services et aux produits. Lorsque vous entrez dans un fast food, vous vous attendez à un agencement différent, à des couleurs différentes et à une atmosphère différente que lorsque vous entrez dans une banque. Par conséquent, il est important de réfléchir à l'image que vous voulez présenter et de la montrer dans votre boutique en ligne. Voulez-vous montrer une image créative, colorée et ludique Voulez-vous travailler avec des couleurs plus sombres et plus élégantes Cela doit toujours être lié à votre produit à votre argument de vente unique et à votre public. Si vous faites la promotion de quelque chose auprès des enfants, des couleurs plus vives sont plus appropriées que lorsque vous proposez votre produit aux amateurs d'opéra. Prouvez des informations plus détaillées sur la façon de préparer de manière créative votre boutique en ligne dans le module 3.2 du projet Grasse. Avant de pouvoir démarrer votre boutique en ligne, vous devez également déterminer où vous vendez. Faites-vous la promotion de vos produits au niveau local, national, dans toute l'Europe ou au niveau international. Cela détermine les langues et les modes de paiement que vous devez couvrir dans votre boutique en ligne, ainsi que les lois que vous devez respecter lorsque vous vendez quelque chose. Continuant à partir du dernier point, vous devez également connaître les lois sur les droits des consommateurs. Si vous vendez localement ou nationalement, vous n'avez qu'à tenir compte des lois nationales pour les boutiques en ligne. Mais si votre objectif est de vendre au niveau européen ou international, vous devez également tenir compte des différents aspects juridiques. Il existe de nombreux portails d'informations disponibles en ligne pour trouver plus d'informations sur ces sujets. N'oubliez pas que vous devez vous informer sur les lois sur la vente en ligne, car on parle d'une boutique en ligne. Les impôts sont difficiles à gérer, mais ils sont une nécessité dans notre vie professionnelle et privée quotidienne. Lors de la création d'une boutique en ligne, vous devez être au courant des différentes taxes selon le pays et des lois fiscales applicables à votre boutique en ligne. Aussi, n'oubliez pas de penser au change de devise sur la boutique en ligne si vous vendez dans des pays avec des déguises différentes. Trouvez des informations plus détaillées sur l'aspect juridique dans le module 2.3 du projet Grasse. Après avoir clarifié tous les autres points, on parle enfin de la conception et de la mise en page. Avant même de commencer à penser au logiciel et au cours, vous devez penser à un nom et à un nom de domaine ou à un nom de site Web pour votre boutique en ligne. Vous devez également vérifier si le nom de domaine est disponible. Vous pouvez vérifier cela sur les sites d'hébergement Web et d'autres pages, par exemple United Domains. Après avoir clarifié les noms et les noms de domaines, vous pouvez commencer à réfléchir à un plan de marketing. Au cours de cette étape, vous devez réfléchir au lieu où vous voulez promouvoir. Où est votre public Comment pouvez-vous l'attendre Quel type de promotion pourrait l'intéresser et lui faire demander plus d'informations cela commence par une simple question de savoir si vous ferez le marketing vous-même ou vous embaucherez un professionnel pour faire le marketing pour vous. Bien sûr, les professionnels semblent être un meilleur choix, mais ils ont aussi un coût. En même temps, vous devez tenir compte de, de votre budget. Avez-vous le budget pour lancer une campagne de marketing professionnel avec une autre entreprise à quoi ressemble un plan de coût lorsque vous souhaitez promouvoir quelque chose dans des magazines en ligne ou des réseaux sociaux Malgré l'opinion populaire, la promotion sur les réseaux sociaux n'est pas aussi simple et gratuite qu'on pourrait le penser. Outre l'aspect marketing, vous devez également tenir compte du coût de votre boutique en ligne et du produit lui-même. Combien coûte la création de la boutique en ligne Combien de temps et d'argent sont consacrés à la maintenance et combien coûte-t-il pour produire votre produit. Si vous vendez des billets pour quelque chose, vous devez réfléchir à la manière de remplir votre boutique en ligne tout au long de l'année. Y aura-t-il toujours des offres et des événements tout au long de l'année ou y aura-t-il une saison morte Comment pouvez-vous combler cette saison morte Créer un logo une fois que vous avez établi un plan financier et un plan de marketing, vous pouvez commencer votre identité visuelle. Réfléchissez à l'image que vous voulez présenter et laissez-la influencer la conception du logo de votre boutique en ligne. L'identité visuelle est importante car elle soutient l'image de marque et permet aux gens de se souvenir plus facilement de vos produits et de votre boutique en ligne. Si vous n'engagez pas un professionnel pour créer votre logo, vous pouvez également le créer dans des logiciels de conception comme Canva, qui est disponible gratuitement en ligne, ou Adobe Photoshop si vous avez déjà un abonnement. Il existe de nombreux articles utiles et des instructions vidéo en ligne sur la façon de créer un logo approprié. Trouvez des informations plus détaillées sur les finances, le marketing et l'identité visuelle des boutiques en ligne dans le module 3.2 du projet Grasse. Une fois que vous avez planifié tout le marketing et le budget, vous pouvez continuer avec les aspects techniques de votre boutique en ligne. Internet offre de nombreux choix de logiciels et d'hébergement des sites web pour les boutiques en ligne. Certains plus simples et plus conviviaux pour les débutants, d'autres un peu plus compliqués, mais offrant plus de fonctionnalités et d'options pour créer sa boutique. Trouvez des exemples de logiciels et plus de détails sur les avantages et les inconvénients de fonctionnalités dans le module 2.3 du projet grâce. A moins qu'il ne soit déjà connecté au service de boutiques en ligne que vous utilisez, vous devrez installer un mode de paiement et un prestataire de paiement. Pour cela, vous devez à nouveau considérer à qui vous vendez. Certaines personnes ont l'habitude de payer en ligne avec PayPal ou d'autres méthodes de paiement rapide, tandis que d'autres personnes sont peut-être plus familières et à l'aise avec le paiement par carte de crédit ou le prélèvement automatique. Avant de décider des modes de paiement à installer, vous devez vous renseigner sur les conditions contractuelles auxquelles vous devrez vous conformer. Combien devez-vous payer pour le prestataire de paiement Quel pourcentage des transactions de paiement sur votre boutique va il recevoir Choisissez un mode de livraison. Que vous vendiez des billets, un produit ou un contenu numérique, il y a toujours la question de savoir comment le client recevra son achat. Le contenu numérique peut être envoyé via un lien mais il a toujours le risque d'être partagé illégalement après la vente. Les billets peuvent être envoyés par courriel et peuvent ensuite être validés numériquement ou être imprimés par le client chez lui. Si votre produit doit être envoyé au client, il est préférable de vous informer sur les transporteurs possibles dans votre pays et d'en savoir plus sur leur prix. Certains services de livraison proposent également des tarifs spéciaux pour les entreprises. N'oubliez pas d'informer vos clients sur la durée approximative de l'expédition, les éventuelles douanes à payer et les modalités d'expédition. Une nécessité pour chaque boutique en ligne, commentaires et assistance aux clients. Comment les clients peuvent-ils communiquer avec vous s'ils ont un problème, ont rencontré une difficulté ou souhaitent faire des commentaires Allez-vous les laisser communiquer avec vous en leur fournissant une adresse électronique Travaillez-vous avec un formulaire de contact Ou peuvent-ils donner leurs commentaires Allez-vous répondre directement aux demandes d'assistance Ou est-ce qu'un autre employé s'en occupera Informez le client de votre boutique en ligne du temps qu'il faudra environ pour répondre, afin qu'il sache quand vous communiquerez de nouveau avec eux. Continuons à partir du dernier point, Quelle est votre politique de retour et de remboursement Il y a un contexte juridique à cela, mais il y a aussi une marge de décision de votre côté. Comment allez-vous accepter les retours Comment allez-vous les rembourser Il faut combien de temps pour un retour et un reboursement. Comme il a été mentionné plusieurs fois, il existe quelques conseils sur la façon de soutenir la création de votre propre boutique en ligne. Faites des recherches sur vos concurrents et apprenez deux. Qu'il s'agisse d'exemples de mauvaises ou de bonnes pratiques, apprenez-en et découvrez comment vous voulez vous différencier d'eux. Beaucoup de services logiciels ont également une version gratuite limitée ou une version d'essai gratuite. Testez-le et découvrez si ce logiciel est approprié pour vous et vos besoins. Contactez l'assistance au client. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose avant d'acheter, assurez-vous de contacter leur assistance au client et de leur demander. Cela ne vous fournit pas seulement les informations souhaitées, mais vous donne également un aperçu de leur politique de support client. S'ils mettent plusieurs jours à répondre, s'ils vous donnent des informations utiles et à quel point ils sont utiles et offrent d'assistance. Vous pourriez en avoir besoin ultérieurement, il est donc toujours bon de connaître leur service d'assistance. Internet est vaste et plein de critiques, que ce soit au format vidéo ou texte. Informez-vous, recherchez les critiques et découvrez si le produit est réellement tel qu'il se présente ou si le service a une belle façade mais cache quelques surprises à l'intérieur. Ce sont donc le point le plus important lors de la création de votre propre boutique en ligne. Bien sûr, il existe d'autres instructions utiles disponibles en ligne, si vous souhaitez en savoir plus, maintenant que vous êtes prêt, il est temps de commencer à développer.